Bonjour, vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur cet instrument, le kalimba. Euh, ça avait permis de montrer que le son sur un kalimba imprimé en plastique, euh, c'est pas terrible. Euh, c'est quand même plus joli de prendre un, un instrument en bois, il résonne nettement mieux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je le remettrai en lien juste en dessous, ça vous permettra de vous mettre à jour. Euh, Aujourd'hui, je vais vous proposer de comparer un instrument acheté sur Amazon, tout fait, et un instrument imprimé, donc ça c'est un ocarina. Alors euh, voici ce que fait comme son un ocarina théoriquement. Alors, je ne suis pas un musicien qui joue du ocarina, hein. je reste saxophoniste avant tout, mais bon voilà, ça donne quand même un son. Voilà, donc c'est un son... Euh plutôt aigu, plutôt joli à entendre, et voilà ce que ça donne avec de l'impression 3D. Je ne fais pas la suite, je ne sais pas le faire. Euh, donc je vais vous faire un petit morceau, euh, alors pas face caméra, vous l'aurez compris, euh, on conclura certainement après, mais bon déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est très bien. On jouait tout seul, mais par contre, quand on jouait avec d'autres instruments, c'est un peu faux quand même. Euh, pour ajouter un petit peu plus dans la vidéo, je vous présente ceci. Alors ceci, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bec un bec de saxophone, saxophone ténor. Euh, et il a été imprimé également. Euh, et donc il y a un moment dans le morceau, vous allez entendre, euh, je joue avec le ténor et avec le bec qui est imprimé. Ça le mérite d'exister, c'est bien, vous verrez bien.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 Bon, donc euh, vous avez entendu ce que ça donne, donc euh, objectivement, premier hein, euh, première ocarina que vous entendez, euh, c'est donc celui-là. Ça sonne pas super juste, euh, je n'ai pas joué trop longtemps non plus hein, pour sauvegarder vos oreilles. Euh, par contre, vous avez entendu que bah, j'ai rajouté un instrument que je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, Bon, c'est une flûte. Celle-là, pareil, hein, euh, achetée, toute faite est-ce que vous diriez que j'essaye je, de modéliser ça pour le, la prochaine vidéo ou pour une prochaine vidéo dites le moi en commentaire Puis je verrai si je peux vous modéliser ça ça sera un petit peu plus complexe que le kalimba où c'était juste une boîte mais bon voilà mon petite évolution cette fois ci c'est que par rapport au kalimba je vous ai fait un instrument quand même qui est jouable ça sera un petit peu mieux on va dans le bon sens euh, C'est bien pour casser les oreilles dans la famille à Noël, Petite idée, ça s'imprime en moins d'une journée, donc euh, faites-vous plaisir. Et casser les oreilles des autres, les bien. Euh, au niveau du bec, euh, j'ai eu l'occasion euh, d'en jouer en répétition. Euh, il est imprimé en PLA, euh, et le PLA est sensible à l'humidité, et euh, très clairement ça s'entend, c'est-à-dire que lorsque vous jouez du saxophone avec un bec imprimé en PLA, au bout d'une heure, vous avez le bec qui s'effondre et vous avez de plus en plus de mal à jouer. Le, le bec commence à cuiner dans tous les sens. Donc euh, bon, c'est marrant, ça existe, mais il euh, faut mieux acheter des vrais becs. C'est un petit peu mieux. Ou alors dans un autre matériau. On verra si j'ai la possibilité de faire dans un autre matériau plus tard. Voilà, Bon, bah, je pense que je vais en rester là pour la vidéo. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir. Alors oui, sur cette vidéo il y a eu un petit peu de nouveau, euh, vous m'avez vu, euh, d'habitude euh, je ne me mets jamais face caméra, vous voyez que mes mains en train de peindre ou en train de poncer. Euh, le responsable de ça, c'est un ami à moi de longue date, c'est François, donc si vous n'êtes pas content de voir euh, ma tête, vous pouvez vous langer dans les commentaires, il s'appelle François, n'hésitez hein, pas. La deuxième dédicace euh, sur cette vidéo, ça va être pour Florian, c'est un collègue, qui m'a remonté que sur les vidéos, euh, sur les miniatures des vidéos YouTube en général, celles qui fonctionnent, euh, vous avez une miniature avec une tête qui fait une grimace euh, sur la droite de l'image, avec l'objet euh, euh, sujet de la vidéo euh, qui est sur la gauche de l'image. Donc, euh, bon, moi je ne me prends pas particulièrement au sérieux, hein, cette vidéo, bon voilà, euh, je suis sur une petite chaîne, donc euh, on ne veut pas dire que je vais euh, Impacter beaucoup de monde, mais bon voilà, pour la blague, je me suis dit, allez, on va le faire. C'est pas assumé. Tant pis. Bon, allez, ce que si je vous dis pour de vrai, au revoir, et euh, un petit peu euh, le bonus, n'hésitez pas à vous abonner, à, à mettre si la vidéo vous a plu, et à partager, pourquoi pas, cette fois-ci, je vais pas partager, je vais voir si je retrouve ma vidéo sur, sur des pages, qui sait, ça peut peut-être marcher. Allez, ciao On va je vais rester sur un instrument en bois qui est quand même beaucoup plus mélodieux Bonjour, vous vous rappelez il y a... Pourquoi je me perds le nez aussi Il y a des vidéos qui fonctionnent en général euh, Ils ont des miniatures avec une tête qui est à gauche de la vidéo à droite de la vidéo on va la refaire